On il y a toujours une carte là. Foui, qu'est-ce que nous avons? pour dire qu'à agay, les rangs Bobo, vous voyez que ce sont ma bons, Vous sont bien ce sont les garçons, ce sont les garçons, ce sont les et on sont les garçons, ce sont les garçons, ce sont les garçons, ce sont les garçons, ma sont les garçons, ce sont A je suis un peu plus Je suis un peu plus que Je suis un peu plus grand que Je suis un peu plus grand que Je suis un peu plus que Je suis un peu plus plus mais on a tous regardé le problème. les de que tu regardes le problème. Il faut que tous regardes le problème. le problème. faut que tu regardes le problème